Bonjour à tous, vous êtes Scrum Master professionnel, vous avez déjà un an d'expérience sur les terrains et vous avez une connaissance pratique de Scrum. Alors, vous souhaitez améliorer vos compétences, vous souhaitez mieux servir les équipes, les Scrum Teams, pour les faire progresser davantage. Alors, cette formation des deux jours professionnel Scrum Master 2 vous aidera, à euh, comprendre et expérimenter euh, les pratiques, les outils, les compétences, les postures euh, du Scrum Master professionnel. Euh, ensuite, euh, on sera aussi à même, de, et on explorera, euh, comment euh, mieux servir les product owners, euh, comment aider les product owners à maximiser la valeur, à devenir plus efficaces à, à accomplir à, à leur mission. Euh, ensuite, on va euh, s'approprier des astuces, euh, des techniques euh, qui aident un Scrum Master professionnel à travailler avec les restes de l'organisation, euh, encore une fois pour aider l'organisation et toutes les personnes de l'organisation euh, à adapter leur mentalité euh, au monde complexe dans lequel nous vivons. Donc je suis Fabio Panzavolta, euh, Professional Scrum Trainer chez Collective Genius et Scrum.org euh, et en fait euh, notre pédagogie, notre programme de formation, notre formation, c'est quelque chose qu'on améliore continuellement euh, grâce au feedback euh, des 300 formateurs que nous avons partout dans le monde euh, et aussi à l'aide du co-créateur de Scrum, Ken Schwaber. Euh, donc, euh, continuez votre voyage dans Scrum professionnel, ne vous arrêtez jamais d'apprendre, consolidez vos connaissances, euh, améliorez vos pratiques, parce que après tout, Scrum est basé sur l'amélioration continue, euh, et donc on ne cesse jamais d'apprendre. Euh, Inscrivez-vous à une de nos prochaines sessions de formation, vous avez les liens en euh, bas, euh, et je vous dis à très vite. Au revoir.